Alors, aujourd'hui, ce matin, ce soir, dépendant d'où vous êtes, nous allons parler de ce sujet qui concerne l'urgence de l'organisation intersectionnelle. Quelles sont les voix des Noirs et des Autochtones, des gens de couleur sur le climat? Comme vous le savez, on parle d'une récupération et nous euh, devons analyser comment toutes nos luttes peuvent euh, converger et collaborer les unes avec les autres. Nous avons besoin de tout le monde euh, dans cette crise. Et maintenant, c'est ça l'urgence de cette lutte et de ce besoin. Alors, nous voulons euh, euh, collaborer et ne laisser personne en arrière alors que nous travaillons sur ce programme fondamental et comment euh, la pandémie euh, euh, a, a des effets sur euh, nos communautés. Et la première question va s'adresser à Penny. Qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire pour euh, récupérer? Qu'est-ce que le mouvement euh, a besoin de faire pour ré ré récupérer et faire le travail à avenir? Et euh, ensuite, euh, passer la parole à une autre personne. Merci, euh, Landry. Je pense qu'en tant que ce n'est pas juste la, la pandémie euh, qui fait que nous devons récupérer Ici, aux États-Unis, c'est 500 ans de colonialisme qui a brutalisé nos peuples comme dans beaucoup d'autres endroits avec euh, des génocides et, et, et ils ont mis nos enfants et nos petits-enfants dans des pensionnats pendant des générations et pour nous, et je ne peux pas parler pour tous les peuples autochtones aux États-Unis, mais euh, si je me base sur mes amis et les gens que je connais et avec qui je travaille, nous comprenons que cette pandémie est un autre élément de la colonisation. Et nous continuons de nous réunir et de nous appuyer mutuellement. Ici aux États-Unis, la population autochtone a été frappée le plus durement euh, parmi tous les segments de la population et les Et je doute qu'il qu y a une seule personne d'entre nous qui n'a pas eu euh, un membre de leur famille ou de leur communauté qui est décédé euh, durant cette pandémie. Et particulièrement pour les gens de couleur, les personnes racisées et les autochtones, nous avons euh, toujours les, nos instructions euh, originales, fondamentales, qui ont été euh, définies bien avant la, civilisation, la, la, la colonisation. Et euh, ces peuples, nous, euh, nous avons des instructions de base et nous savons comment vivre en harmonie et de manière réciproque avec tous, tous les êtres vivants qui nous entourent. Et nous sommes un autre forme de vie et une des et formes de vie donc, les plus jeunes sur le ventre de la mère terre alors nous faisons ce travail nous, ce travail avec humilité et en comprenant que nous nous, nous protégeons en protégeant la nature comme euh, certains disent nous ne sommes pas séparés de quoi que ce soit et euh, les peuples autochtones euh, partout sur la planète ils comprennent ce, cela et c'est le pouvoir que nous avons maintenant. Nous avons beaucoup à partager avec les peuples qui ont oublié comment agir en être humain euh, correct. Alors nous avons maintenant un système capitaliste, individualiste, euh, qui est axé sur l'avarice personnelle où on ne se préoccupe pas les uns des autres. et et, et, et il faut rappeler cela aux gens. Et c'est un espace très puissant que nous avons. D'après moi, euh, depuis le sud, je sens que nous n'avons pas commencé à récupérer. Nous avons beaucoup de problèmes socio-économiques, euh, la pauvreté, euh, la violence contre les femmes et euh, pour dire que comment nous pouvons euh, nous récupérer, je pense que nous n'en sommes pas là encore. Et C'est pour cela qu'il faut faire de la conscientisation et lutter et que c'est une partie très importante de notre action euh, des jeunes euh, chez nous et partout sur la planète. Il faut faire face à ce qui, euh, ce que nous, nous affrontons maintenant et nous euh, mettre de nouveau et expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre environnement et dans nos communautés pour que les ressources soient utilisées pour résoudre ces injustices. La COVID-19 a amplifié ces problèmes. Nous n'avons pas encore commencé à la, la, la récupération. Nous sommes encore au milieu d'une lutte contre les injustices socio-économiques. Merci, Ayaka. Euh, encore, je pense que c'est un honneur pour moi d'être ici et de, de parler, de partager. J'ai entendu ce que Penny a dit et je partage une opinion semblable et avec Ayaka aussi. Et j'aimerais insister qu'un des points importants qu'il faut souligner c'est que nous ne récupérons pas encore maintenant. Je ne sais pas euh, combien de temps il faudra encore, mais je pense que le travail que nous faisons dans les mouvements euh, autochtones en Asie et le Pacifique et le mouvement féministe, nous sentons que nous continuons de lutter, de démanteler le système qui est exposé et dont l'échec la, la, a été exposé. L'échec du capitalisme, du système néolibéral, il est exposé par la pandémie. Il y a une crise multidimensionnelle, était déjà là avant euh, la crise climatique, la crise euh, dans tant de communautés autochtones partout sur la planète. Cette crise euh, est, est euh, subie par les femmes autochtone, marginalisée, et maintenant, en plus, on a la pandémie. Et aussi, euh, il faut aussi insister sur le fait que la crise à laquelle nous affrontons en ce moment dans la pandémie et, euh, et l'inégalité croissante n'est pas une coïncidence. c'est Tout ce que ça fait, c'est exposer ce qui était déjà là et ce qu'il faut vraiment faire pour... Euh, améliorer la situation. Une autre chose euh, que j'aimerais noter, c'est que euh, il faut euh, voir euh, quel type de, de récupération nous devrions faire. Et, et, et ça concerne euh, la culture de la surconsommation, qui est une cause principale euh, de la crise climatique. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, beaucoup de gouvernements dans la planète parle de euh, récup, euh, la récupération ou la relance économique après la crise euh, climatique, mais nous pensons que c'est en fait euh, le capitalisme vert. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, récupérer euh, au Ghana? C'est de reconnaître qu'il y a un défi et euh, il faut euh, être conscient de la gravité du problème. Et une fois qu'on reconnaît cela, j'ai mentionné qu'on n'en est pas rendu là encore. Et c'est vraiment le cas. Et il faut y aller par face. Les gens souffrent, les gens sont touchés, on a perdu des emplois, des moyens de subsistance. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ces gens, ils veulent. Euh, sortir de cette situation difficile et Dans c'est le contexte ici et les agriculteurs perdent leur culture, les jeunes ont emprunté de l'argent et maintenant ils ne peuvent même pas avoir un revenu, ils ne peuvent pas payer leur loyer et il y a un écroulement. Alors, comment pouvons-nous récupérer cette situation? Et, et avec le, le premier point, c'est d'être conscient de l'ampleur du problème. Deuxièmement, il faut regarder les euh, ressources dont il faut pour euh, récupérer. Il y a les ressources humaines et heureusement, il, même si les jeunes sont vulnérables euh, aux impacts du changement climatique, ils, ils constituent aussi des ressources qui peuvent euh, agir pour surmonter la, ces difficultés. Ils sont nombreux, ils ont des compétences et euh, pour euh, qu'il faut euh, voir comment on peut les ennasser. Et la dernière chose euh, concerne la détermination. Une fois qu'il faut être euh, engagé et mobilisé, et, et établir des mesures, c'est une chose de dire qu'il y a un problème, et c'est une autre chose de chercher des solutions. Mais souvent, ça aboutit sur une feuille de papier, mais c'est pas appliqué concrètement. Et Il faut s'assurer que nous ayons les ressources requises pour agir et résoudre ces, ces problèmes. Alors, d'après moi, je pense que c'est les trois choses clés dont nous avons besoin pour récupérer de cette crise. Merci à vous tous et toutes pour cette première question sur les besoins. J'aimerais retourner à vous, à Ayakeng, parce que vous dites dans votre réponse que qu'on n'est pas rendu là encore. Ce n'est pas juste la pandémie, il y a d'autres crises, euh, les inégalités et des injustices sévères qu'il faut exposer et il faut ré euh, récupérer de tout cela, les résoudre. Alors, euh, j'aimerais... Euh, vous demander quels sont les deux points clés euh, d'où vous êtes, euh, doivent être en place pour que une récupération juste se fasse. Alors, l'année dernière, durant le discours euh, euh, à la nation, le président a parlé euh, de, du changement climatique et qu'il faut euh, considérer que c'est une priorité numéro un. Et il a créé une une commission, un comité sur les changements climatiques où euh, nous nous concentrons sur le développement d'une euh, transition juste d'ici 25 ans. Alors, je sens que notre président a tenu compte de, de, de cela et a permis d'avoir fait un pas vers une transition juste parce que euh, nous dépendons beaucoup du charbon en Afrique du Sud et nous consommons toujours beaucoup de pétrole et de gaz. Alors, avec cette commission, euh, ils vont euh, regarder cette question pour euh, faire une transition euh, verte. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes que je fais dans euh, mon pays. Euh, nous conscientisons les jeunes pour que les jeunes soient comprennent le problème et soient, fassent partie des solutions et que nous travaillons avec le reste de la planète pour euh, développer une économie euh, durable et verte pour les prochaines générations. Il y a deux choses qui doivent être euh, en place, je pense. Et nous pas, euh, il faut éviter d'avoir des solutions fausses, dénoncer les solutions fausses. Et nous, nous devons, ne devons pas être distraits par ces Ambitious fausses solutions. Et tous ces euh, engagements ambitieux, ne devrait pas être un écran de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque les gens et tant de pays parlent de partenariats public privés pour mieux construire, il faut savoir, est-ce que ça veut dire que pour récupérer de la crise climatique ou est-ce que ça veut dire mettre les profits dans les mains d'une petite minorité? Il ne faut pas être euh, distrait par des engagements euh, zéro euh, émission. Est-ce que ça veut dire que les grandes entreprises vont euh, accaparer les profits et en même temps se, se donner une étiquette verte? Nous, les peuples, nous devons être très forts et, et euh, comprendre euh, tout ce qui est derrière l'agenda. Et, et, et dénoncer les fausses solutions. Et une autre chose que nous devons aussi considérer et peut-être établir, c'est, c'est pas juste d'exposer les enjeux et d'expliquer et amplifier les gens à la base dans nos communautés, mais aussi il faut offrir des solutions et pour notre mouvement des femmes asiatiques, il est, nous sommes très convaincus et clairs qu'à travers la région asiatique et pacifique, nous parlons de justice en, en, dans le développement. Ça veut dire qu'il faut avoir une transformation radicale dans le système économique mondial et les ententes sur les, le commerce et les investissements. Euh, permettre aux euh, compagnies de euh, poursuivre les, les, les états qui protègent leur peuple et leurs environnements. Je pense que je vais arrêter là. C'est deux choses que nous, notre mouvement et moi-même, nous pensons que cela doit être en place pour avancer. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour avoir euh, articulé les deux, les points clés qui doivent être inclus dans une récupération juste. Et on a parlé des fausses solutions, euh, de le narratif du net zéro. Et j'aurais une question pour Chibese et Penny. Est-ce qu'il y a un risque euh, qu'il y ait une récupération injuste? On voit certains pays qui ont des programmes euh, qui, ont, qui accèdent déjà et ont commencé des programmes et nous savons que d'autres pays euh, luttent encore euh, et ont de la difficulté à accéder et à éviter la pandémie de l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y a un risque euh, que la récupération soit injuste? Oui, absolument. C'est un très grand risque. Euh, C'est la tendance qu'on a vue au cours des centaines d'années dernières et une partie du travail que je fais avec le, le, le, les droits des mouvements, c'est que nous euh, faisons le lien entre les lois humaines et les lois naturelles. Et euh, partout sur la planète, c'est passé en Inde, euh, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, dans différentes parties du monde. Je ne sais pas si ça s'est produit euh, en Afrique, mais une des choses que nous avons apprises, c'est que ça prend beaucoup de travail sur le terrain pour euh, modifier la culture. Et comment pouvons-nous euh, modifier la culture pour que les gens aient une compréhension véritable des risques? Même ici, dans les États-Unis occupés, la majorité des gens ici ne comprennent pas encore que. Euh, que dans un système de, de vie sacré et que nous avons une euh, crise existentielle. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à la base, euh, à travailler dans ces communautés. Moi, je ne suis pas une personne qui travaille de haut en bas. Euh, je ne travaille pas sur les politiques. Je n'ai jamais travaillé euh, sur ces questions. J'ai eu des expériences terribles euh, euh, à cause de comment ce système horrible est organisé alors j'ai toujours travaillé à la base localement et nationalement and i think that you know we're we're at this pivotal time where if we can educate enough people on the ground um as to what net zero is what these false solutions are why we don't believe that they're the way forward, how capitalism and corporate law around the world is um, driving the fossil fuel industry and chemical industries to destroy our health and our environments. I mean, it's a, it's a lot for people to, to share and understand, but I think that that's one of the most powerful ways forward, at least for me and, and a lot of the people that I know. Thank you. Um, I also perfectly do believe that uh, we stand at a great risk if we recover unjustly, um, given the fact that, you know, people are affected differently um, by the impact of climate change or by the pandemic. So we cannot use one-fit-all approach to address, you know, the challenges or what people are being confronted with. So we, we, need, to, we need to have that clearly uh, established. <coughs> Euh, il faut que ce soit très bien et clairement établi. Dans l'agenda mondial actuel euh, et où on ne veut pas laisser personne en arrière et on veut euh, assurer l'égalité et l'équité, ce sont des principes qu'il faut suivre. Il faut faire des efforts pour récupérer. Il et, ne et, et, et faut pas laisser personne en arrière appauvrir. Euh, il faut appliquer des solutions et de manière juste pour que personne ne se sente euh, rejeté, marginalisé ou euh, mis de côté. Pour moi, c'est important. Autrement, il faut investir pour que, que les personnes euh, euh, ne soient Place, ne se retrouve pas marginalisé ou encore dans une situation encore pire. Alors, si c'est si c'est ça qui arrive, la récupération va être injuste. Et ma prochaine question, euh, si on se base sur euh, toutes ces crises, en même temps, euh, étant à, Qu'est-ce que nous devons faire community leaders indigenous leaders uh, activists comme uh... organizers uh, to recover justice what are there maybe it can be something already happening that you are doing in your communities or you are part of a um, movement organization coalition that are at the moment mobilized for the just recover to recover to, to happen so what do we have to do If we want to, uh, to Comment les femmes doivent être au, au cœur, les peuples doivent être au centre, les peuples autochtones doivent être uh, au centre. C'est encore et encore euh, et pour insister sur ce que vous avez dit et ce que TBC a dit, c'est pas juste une question de seulement euh, un secteur et on entend parfois des gens euh, des gens qui sont euh, pris dans des silos et c'est pour cela que c'est important que nous euh, renforcions notre culture de solidarité et notre culture de collectivisme et que nous euh, renforcions le mouvement parce que nous avons cette lutte euh, partagée et je pense que euh, c'est quelque chose que nous devons vraiment faire et aussi pour notre mouvement des femmes en Asie, euh, nous sommes convaincus que cette lutte n'est pas juste aujourd'hui, euh, il faut euh, récupérer de décennies et de siècles de colonialisme, Péli en a parlé et euh, c'est encore présent, cet héritage euh, de colonialisme que ont subi euh, les, euh, les peuples autochtones partout sur la planète, euh, que ce soit en Amérique ou en Asie ou en Afrique, vous euh, êtes toujours dans une situation d'inégalité dans votre pays. Alors, une chose que nous avons fait, notre mouvement AWLD, et c'est de mettre la voix des femmes au centre. Alors, nous avons une recherche féministe participative. C'est un effort que nous faisons de notre AWLD, de travailler avec les mouvements de femmes à la base pour qu'elles parlent pour elles. Et alors, pour moi, j'ai un privilège d'être ici à Chiang Mai pour parler de comment nous pouvons récupérer de ce, de ce climatique, mais c'est vraiment notre esprit, c'est de continuer de, de, de construire ce mouvement et que nous allons renforcer pour qu'il y ait une récupération juste. Je sens que ce que nous devons faire, euh, c'est commencer avec la reconnaissance, comme l'a dit une pénaliste, c'est de reconnaître l'ampleur du problème et ensuite de voir comment nous pouvons euh, le résoudre. Je pense que la, la conscientisation et l'éducation est encore un point important et aussi il faut impliquer plus mouvement de gens dans ce mouvement. Que ce que je vois, c'est que lorsque je parle des gens dans ma aux, à mes gens dans ma communauté de changement climatique, ils me disent ah c'est un problème pour les gens privilégiés du Nord, et ils disent, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je dois m'occuper de la sécurité de mes enfants lorsqu'ils reviennent à la maison et je dois m'inquiéter de ce que je vais manger ce soir. Alors, pour nous, pour avoir une récupération juste, il faut que les gens les plus importants, qui sont les plus touchés par ces questions, se euh, sont en première ligne et, et qu'on ait une approche qui les priorise et qu'ils soient au centre des discussions. Et je pense que, aussi que nous devons impliquer plus de jeunes parce que plus vous êtes euh, âgés, plus vous avez d'expérience. Mais en ce moment, nous n'avons pas besoin d'expérience parce que c'est une situation nouvelle et nous ne savons pas comment ça va continuer. Et alors, il faut avoir plus de voix jeunes, innovatrices et avoir des personnes euh, solides qui vont euh, mettre de l'avant des solutions inédite. Je pense que ça fonctionnerait bien, alors pour moi, je pense que c'est ce, ce que nous devons faire pour assurer une récupération juste, plus de conscientisation, impliquer plus de jeunes, plus de voix des jeunes pour la transition juste, pour que nous puissions entendre des nouvelles solutions. Nous sommes des voix fraîches, nouvelles, nous sommes Et nous savons, euh, et, et la, la vieille génération ne sera pas là dans 20 ans, 40 ans. Et euh, je crois que c'est les points les plus importants. et Je vais passer le micro à Penny. En Amérique du Nord, le mouvement euh, climatique est dirigé par les femmes autochtones euh, sur le terrain. Elle résiste les pipelines, les oléoducs partout au Canada et aux États-Unis. Et je pense que les jeunes qui sont ici, comme vous tous et toutes aujourd'hui, je vais être un peu spirituel avec vous. Je suis une personne spirituelle. Mais dans les années 80, j'ai commencé à voir des enfants qui naissaient. Qui était différent de tous les autres bébés que j'avais vus dans toute ma vie. Et je les, re, je les ai regardés grandir. Et c'est fou les les bébés après à partir des années 80. C'est pas tous les bébés, mais euh, une bonne partie des bébés qui sont nés depuis les années 80 sont venus avec plus de sagesse, avec un et plus de talent et de compétences pour cette époque que tous les bébés que j'ai vus avant. Alors, je suis d'accord que les jeunes ont un ensemble de compétences et une force qui euh, sont là aujourd'hui pour une raison. Alors, je suis d'accord que vous tous et toutes vous êtes la pointe euh, du, de la lance du changement. Et nous, les, les vieux et les vieilles, notre travail, c'est de vous écouter et de vous donner tout l'appui que nous pouvons donner basé sur notre expérience de vie. Et c'est pour cela que j'ai un cercle de grands-mères que nous nous rencontrons régulièrement depuis 15 ans. Et puis, c'est ce que nous faisons. Et peut-être que c'est une autre façon d'avancer d'identifier les personnes plus âgées qui euh, font ce travail depuis des décennies, qui sont peut-être un peu fatiguées comme moi et mes amis nous sommes fatigués. Mais nous avons eu des victoires, quelques victoires. Nous avons eu une époque très difficile au cours des soixante dernières années, je vous assure, je vous l'assure. Mais nous, avons, nous voyons des, des victoires et c'est les choses les plus importantes que nous pouvons faire c'est euh, identifier les victoires et les célébrer. Même si c'est des vic petites victoires, parce que si on ne fait pas ça, nos esprits vont être diminués. Nous allons nous fatiguer à l'intérieur. Alors, je pense que l'appui mutuel partout sur la terre, euh, que ce soit euh, l'appui financier, l'appui euh, émo émotionnel, c'est un travail très difficile que nous faisons. C'est c'est ça nous frappe, mais et vous, nous devons voir comment nous pouvons nous ressourcer pour nous régénérer, c'est très important. Et très souvent euh, on m'a demandé, euh, des groupes m'ont demandé euh, depuis des années. Euh, une fois qu'ils ont tout organisé leur truc, ils, ils, ils, ils m'invitent et nous demandent, ils me demandent de faire une prière ou de parler d'un sujet particulier. Et dans mes années, quand j'avais 30 ans, j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Nous ne sommes pas un appendice. Nous n'allons pas euh, arriver. Une fois que vous aurez tout décidé, mis la table et vous avez commencé à servir la nourriture, nous n'arriverons pas comme ça. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parler à ces gens et je vous encourage à faire la même chose. S'ils veulent que nous soyons à la table, ils doivent nous inviter à construire la table et toutes les émotions qui viennent avec la remise en question de ces situations sont difficiles et il faut surmonter cela. Nous devons nous assurer que nous sommes présents à chaque table qui est importante pour nos peuples et il faut être courageux de le dire. Vous ne pouvez pas venir nous le dire après une fois que vous avez tout organisé pour nous demander d'être là. Ça peut être des sans, choses simples. Nous sommes ici à long terme. Ce sont des choses que j'ai apprises moi-même. Merci. Merci beaucoup pour ces, euh, ces euh, commentaires merveilleux. Euh, J'aimerais ajouter quelque chose. C'est comment nous nous responsabilisons. J'aimerais commencer par euh, dire une phrase euh, euh, familière on ne peut pas montrer à un vieux chien de nouveaux trucs. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement? C'est que les pollueurs, les industriels, les entrepreneurs, les gens d'affaires font ça depuis des années et des années. C'est difficile de changer leur mentalité. Et la dernière, euh, on peut pas, Ils, ils n'accepteront jamais que on leur demande de réduire leur marge de profit. Alors, c'est très difficile et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut concentrer nos efforts sur la jeune génération qui commence à établir leurs entreprises, qui ont de nouvelles ambitions et, et que toutes les ambitions qu'ils ont, euh, doivent euh, qui doit participer à un agenda commun avec euh, le mouvement et c'est ce que nous faisons ici au Ghana. Et les jeunes se responsabilisent en ce qui concerne les changements climatiques. Et L'autre chose que je crois que nous avons fait, c'est l'autonomisation et l'empowerment des jeunes. Et les jeunes ont des euh, les compétences le, le nom et les jeunes. Ce n'est pas les, les vieux qui euh, mènent les processus euh, dynamiques. Alors, immédiatement, ils ont l'énergie des jeunes, ils ont ce pouvoir, cette force. Mais la question, comment on peut diriger, orienter ou arnacher cette force? Et ils peuvent agir de manière destructive ou constructive. Et ça dépend comment ils vont euh, utiliser leur force. Alors, nous pensons, que ces jeunes ont ce pouvoir et il faut, au lieu de les laisser agir de manière négative, euh, de manière égoïste, pourquoi ne pas harnacher leur énergie pour une bonne cause et pour leur propre avenir? Les, tout le monde veut vivre mieux, tout le monde veut prospérer, tout le monde veut bien vivre et respirer de, de l'air pur, alors alors, si on peut euh, proposer ces alternatives, euh, ils vont embarquer. Et ainsi, on peut euh, les, les, euh, les convaincre de monter à bord. Et nous pouvons leur dire, voici l'avenir. Et en faisant cela, nous développons en ce moment une stratégie jeune pour l'action climatique au Ghana. Le gouvernement peut avoir sa propre politique son plan, mais pour la première fois, en ce qui concerne les changements climatiques, voici comment nous voulons être engagés. Et je pense qu'en tant que jeunes, nous voulons offrir nos compétences, notre innovation, notre créativité, euh, pour euh, résoudre euh, les, euh, pro le problème climatique partout sur la planète. Alors, comme je vous dis, c'est important de se responsabiliser, les jeunes, et ça, c'est l'expérience que nous avons au Ghana. Merci. Comme nous approchons la fin de notre conversation très intéressante, j'aimerais euh, terminer avec un engagement de la part de chacun et chacune, chacune d'entre vous, et je vais demander euh, un à la fois. Qu est -ce que, euh, quel est l'engagement que vous prenez ou que nous devons prendre cette année pour euh, nous-mêmes, pour la Terre-Mère et pour euh, le mouvement de justice sociale plus large? Quels sont les engagements que nous allons faire personnellement pour ce mouvement et pour la Terre-Mère? Comme euh, je fais de ce travail depuis plus de 40 ans, je vais dire que je vais continuer certainement et je vais faire beaucoup de travail autour des droits de la nature, de la terre et je vous, je vous invite à regarder, à étudier ce, cette question. Nous avons uh, des vidéos intéressantes uh, uh, et, et je vais continuer à appuyer les jeunes militants et militantes uh, uh, du mouvement, y, y compris vous-même. Si vous avez besoin d'une grand-mère avec qui vous voulez euh, parler, euh, je suis facile à trouver et je suis disponible. Et, et euh, personnellement, je vais continuer à avancer un pas à la fois et, et écouter ce que l'esprit le, euh, me dit de faire et je vais continuer de faire cela euh, tous les jours jusqu'à ce que je meure. C'est très personnel et et encore, je pense à l'engagement. Si Penny lutte depuis 40 ans, je sens que je vais continuer moi aussi aujourd'hui, continuer d'imaginer un avenir radical, un changement radical loin de ce chaos et pour un meilleur avenir. Et en continuant de faire ce cela et d'être engagé ici. Je pense que personnellement, j'aimerais euh, remercier les aînés, nos aînés qui, qui ont porté le flambeau et ils nous ont transmis le flambeau à nous. Et nous, ce que nous faisons maintenant, c'est exactement ce que nos aînés, ceux et celles qui étaient là avant nous, faisaient. Et puis, nous, nous allons transmettre la, le, le flambeau un jour à la prochaine génération. Nous sommes en train de développer une montagne de mouvements pour que les générations fu futures puissent avoir une vision encore plus claire. Le privilège que j'ai en ce moment, c'est de pouvoir vous parler. Euh, je suis une, une petite fille euh, d'un coin reculé de l'Indonésie. Et c'est le résultat de la montagne de mouvements qui ont été construits dans le passé à travers des mouvements collectifs qui travaillent pour euh, les droits collectifs. Donc pour moi, il a une raison de nous arrêter. Donc, avec tout ce qui se passe, il faut continuer de renforcer nos efforts pour continuer. Pour moi, j'ai fait quelques engagements cette année. Je vais commencer par mon engagement personnel. Je me suis engagé cette année pour faire de la plaidoirie, des campagnes, euh, la sensibilisation par rapport au changement de climat. Donc, j'ai fait une pause à l'université pour mettre mon accent sur mes Efforts pour, pour que les voix les plus marginalisées marginalis soient entendues. Je ne veux pas donc qu'on m'appelle la voix de la jeunesse, la voix du mouvement, parce que chaque personne a, chaque personne a, histoire, et chaque personne a son histoire. Je moi, ne suis pas la personne pas à raconter les histoires des, des autres. Des voilà, donc il s'agit que les autres puissent leur avoir leur voix. Donc c'est mon engagement, ce mon engagement personnel cette maire. année. Alors c'est mon engagement pour la, la mère qui est notre terre, n'est-ce pas Alors, je fais partie du comité de coordination sur le changement climatique. Nous voulons donc que les gens, des, les voix des peuples soient entendues, alors qu'ils prennent partie des décisions, n'est-ce pas Dans la prise de décision, pour que les gens puissent être engagés avec les parties prenantes pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans le pays. Il s'agit de renforcer les liens entre les groupes sociaux et renforcer ces liens pour que les gens puissent comprendre combien nos luttes sont liées. Il faudrait être en solidarité les uns avec les autres pour faire plus de bruit, pour faire des changements tangibles, pour que les générations futures puissent les voir. Et ils vont dire, ben, je suis là aujourd'hui parce que c'est ma grand-mère, mon grand-père grand a fait ceci pour moi. Alors donc mon engagement c'est de continuer dans cette lutte. Je ne vais pas abandonner. Comme Penny a dit, donc elle, a, elle, elle fait ce combat depuis 40 ans et elle continue. Moi je voudrais donc être comme elle. Donc on va quitter cette Terre dans une bien meilleure condition que la Terre comme on la voit. Donc cette intersectionnalité, ça encouragés dans nos communautés, pour que les communautés marginalisées soient tout à fait au courant de ce qui se passe dans le pays, dans le monde, pour que les voix soient entendues, pour donc être, faire partie de, du changement. Alors donc, euh, enfin, je voulais aussi donc partager mes engagements personnels. Alors, heureusement, j'ai des opportunités de participer dans des dialogues nationaux sur le changement climatique. On développe notre plan national et puis nous révisons nos contributions selon l'accord de Paris. Alors, on révise les... On, on révise les plans, euh, plans d'action pour arriver donc à un consensus. Donc, au niveau personnel, je vais assurer que les gens qui vivent dans des communautés, souvent des effets négatifs de changement climatique, euh, soient reflétés dans les plans d'action. Alors, donc, les idées sont parfois très, très bien, mais les effets sur les, ces communautés ne sont pas euh, suffisamment pris en considération. Donc au niveau personnel, je vais regarder ce, cette question pour être sûr que les gens dans des communautés marginalisées ne soient pas euh, touchés négativement par les plans d'action. Alors, j'ai engagé mon groupe à entamer ce processus pour la continuation de nos efforts. Alors, nous allons avoir des webinaires tous les mois sur le changement climatique. Nous voulons identifier toutes les activités sur le climat à travers le monde, en Afrique, en Asie, en, Asie, en Europe, en Amérique, pour créer une plateforme de partage, de partage d'idées. C'est une façon de construire un mouvement plus fort. Donc en Afrique, on voudrait savoir ce qui se passe en Asie et en Europe pour avoir d'autres perspectives. Il s'agit des jeunes, n'est-ce pas? Et les jeunes veulent savoir ce que font d'autres jeunes dans d'autres pays. Et les jeunes marginalisés euh, sont donc menacés. Leurs vies sont parfois en danger. Donc c'est notre engagement, n'est-ce pas? Nous allons revenir. Pour promouvoir sûr, notre et Patricia, et programme commun. Donc, mes collègues viennent de partager de ce de que de les jeunes, jeunes font. Alors, Alors, les gens font tant de choses, choses de donc, on voudrait savoir ce que les autres font pour motiver les jeunes. Pour augmenter leur participation dans le mouvement. Et merci de, de m'avoir écouté. Merci à tout le monde. Merci, à Penny Chipese, Ayaka, à Patricia, pour vos contributions importantes et incroyables. Donc, en. en en nous rassemblant. Vous avez partagé votre expérience, votre sagesse avec les autres participants dans ce programme. C'est tellement puissant. Je voudrais vous remercier de votre temps. Quelqu'un a dit euh, si vous avez un an ou si vous êtes un activiste de quatre ans ou de 90 ans. Alors, il faut toujours se battre, n'est-ce pas? Euh, nous... Nous voyons donc que toutes sortes de problèmes persistent et il faudrait donc euh, nous battre pour avoir accès aux, aux nécessités de base. Ce sont des choses qui touchent toutes les communautés à travers le monde, donc il y a beaucoup de raisons pour nous battre. Et si on travaille avec les représentants communautaires, les leaders, les peuples ordinaires que nous servons, que nous menons, que nous guidons ils nous donnent de leur confiance, n'est-ce pas, au sein de ces campagnes ensemble, nous allons nous battre. Global Just Recovery Gathering.